Bienvenue à Farieland Merci de nous rejoindre une nouvelle fois Un grand bravo à Fifi d'avoir assuré toutes les vidéos, à tous ces dinosaures sont merveilleux Je pense évidemment à Yoshi aussi On va commencer ce nouveau tutoriel sur Comment créer des images rigolotes, changeantes et comment programmer une bouche magique comme la mienne Ça sera en deux parties et on commence de suite et voici on commence alors on, on ouvre son navigateur préféré et on va faire une recherche on tape scratch votre moteur de recherche va vous guider et nous voici scratch.mit.edu c'est le parfait il faut savoir qu'il existe une version Hors ligne, qu'on peut installer également sur son ordinateur. Et voilà, Scratch est ouvert, c'est magique. Alors, qu'est-ce que nous avons là À droite, nous avons un petit chat. Ici se trouve la scène où va se dérouler votre jeu vidéo, votre petite histoire, ce que verra l'utilisateur ou le joueur. En bas, nous avons... La librairie avec les sprites, les éléments qui vont apparaître dans votre jeu. Et pour le reste, ici, nous avons les éléments de programmation. Alors. Alors, nous, on va utiliser la webcam. Et on va utiliser les, des nouveaux éléments. Pour l'instant. On va se débarrasser de ce que nous n'avons pas besoin, tu es mignon petit chat, mais on va devoir te mettre à la poubelle, alors regardez comment je fais, je clique sur la petite poubelle, clac, elle n'est plus là, c'est magique. On va créer un nouvel élément, ici en bas, il y a choisir un sprite, on peut en apporter depuis son ordinateur, laisser l'ordinateur faire apparaître un sprite, ou bien, le dessiner soi-même Nous sommes des créatifs For you, même, les créatifs, nous allons créer nos propres éléments Voilà, nous avons un nouveau sprite, et une petite scène s'est ouverte ici, pour pouvoir le dessiner Je vais commencer par des yeux Hop Un oeil Un deuxième c'est magnifique, par contre Mauve c'est un peu bizarre, alors je clique sur remplissage, et je vais mettre blanc. Voilà, je prends le petit pointeur, sélectionner je sélectionne mon premier oeil que j'ai fait, et je vais, hop, lui donner la bonne couleur. On peut également les déplacer. Voilà, je vais rajouter une petite pupille une petite noire, hop, et voilà, on a déjà un regard, ça c'est mignon, je peux tout sélectionner, oh là, j'ai fait une erreur, comment je peux faire, je peux appuyer sur la petite flèche en haut, regardez bien, elle est située juste en haut, elle va en arrière, hop, et si je veux le mettre, j'appuie à côté, elle revient, Ah. Si je veux prendre mes plusieurs éléments, je peux prendre, sélectionner, et hop et je peux déplacer, regardez, sur la petite scène à droite, on voit où ils sont positionnés. Ça, ça va nous aider aussi, pour bien positionner nos éléments. Et voilà, ça c'est pas mal. On va créer un deuxième costume, parce que chaque petit dessin s'appelle un costume. Je vais cliquer en bas, à gauche, il y a encore l'image du petit chat à la silhouette. Et voilà! Maintenant, je vais faire des moustaches. Des moustaches, je prends le pinceau. Je vais faire des belles moustaches. Je les fais un peu plus grosses. Voilà! Encore un petit peu. Parfait! Et je vais pouvoir commencer à dessiner. Hop là! Première moustache. Deuxième moustache. Hmm. On va le faire le deuxième. Hop là. Voilà. Ça c'est mignon. Alors je vais le sélectionner. Et je vais le descendre un petit peu. Sinon je vais avoir les moustaches dans les yeux. Hop là. Hop là. Pas mal. Voilà. Pour commencer, on va s'adméter là. Et donc, je vais pouvoir le changer maintenant, je vais aller dans CODE. Donc, on le tient bien, j'ai deux costumes, costume 1, costume 2, et je vais aller dans CODE. L'idée maintenant est d'utiliser la caméra de votre ordinateur pour pouvoir faire rigoler les gens. Vous allez voir, vous pourrez inviter votre petite sœur ou votre grand-père à tester votre machine à déguisement. Alors on va essayer maintenant sur Fario. Ici en bas à gauche, on peut l'ajouter des nouvelles fonctions. Je clique dessus. Il y a détection webcam. On va cliquer dessus. Hop, on a des nouveaux blocs qui apparaissent. L'ordinateur nous demande d'autoriser, mais oui, autorise. Hop et voilà, c'est super, ça commence. On me voit déjà Formidable Alors, je peux rajouter ici un petit bloc. Hop Et on peut décider que c'est un peu moins transparent. Hop là Tac Et voilà Par contre, ça bouge beaucoup. Alors, vous voyez, je peux bouger. C'est une vraie caméra, c'est en direct. Alors maintenant, on va programmer un petit peu les yeux pour qu'ils apparaissent. On va changer les costumes. Je vais cliquer dans le mauve. Move. Ah d'abord, il faut une action. Pardon. Contrôle. On va aller dans événement. Le jaune. Le jaune, par exemple, on va choisir quand on appuie sur la touche espace. Et ben on va changer les costume, apparence. Costume suivant, il est où le costume suivant Costume suivant, il est là, nous voyons Folio. Et on va le tester euh, tout de suite. Mais ouais, formidable Incroyable, il faudrait peut-être que je descende un peu les moustaches. J'ai des moustaches et des poils de nez, en fin de compte. Fario a les plus merveilleux poils de nez du monde. Alors, comme je ne dois pas bouger avec la vidéo, c'est pas toujours pratique pour Fario, comme il explique en même temps, je vais aller prendre une photo de moi. Alors, regardez comment on prend une photo. Je vais ici, dans la petite icône, choisir un sprite en bas à droite. Et je vais cliquer sur peindre Pour créer un nouvel objet, vous avez vu, il y a Sprite2 qui est apparu dans la librairie. Et là, je vais choisir Webcam. Vous voyez, je laisse un petit peu la souris pour que tout le monde puisse voir où je suis. Je clique dessus. Hop là, formidable Et voilà, je suis apparu, euh, voilà, je me ressente un petit peu. Voilà, on peut donc soit utiliser la webcam, soit prendre une photo, soit importer des photos. Euh, on va continuer comme ça, ça sera plus facile pour Fario. Je rev... Et on peut le donner des noms Ah, euh, Sprite2 pour Fario, non. Fario, le plus beau. Mais oui, voilà, c'est comme ça. Et pour le sprite 1, on va aussi lui donner un autre nom. Vous avez vu où je vais Il y a un petit texte à côté de sprite et je vais l'appeler maquillage légolo. Ça, c'est pas le fait. On comprend tout de suite là où on va. Alors, et vous avez vu Par contre, maintenant le maquillage, on ne le voit plus sur la photo. C'est normal. Fario cache le maquillage. Alors on va dire dans le code, je clique sur code, vous avez vu, j'étais sur costume, je clique sur code, on va lui dire de mettre la moustache et le maquillage au premier plan, ça veut dire devant, tout devant. Est-ce que j'ai encore besoin de la vidéo aussi Non, alors je peux la mettre à la poubelle. Comment on met à la poubelle Eh bien on le range avec les autres blocs. Hop là, c'est langé c'est plus pratique, si dans la chambre ça pouvait être comme ça, ça serait merveilleux Alors on poursuit Costume suivant, c'est bon, on l'a Maintenant il faut juste mettre devant Aller à l'avant-plan Mais c'est ça, mais c'est ça que l'on cherche Je vais le mettre, regardez, je peux déplacer mes blocs. Ils se collent les uns aux autres. C'est super, je peux les décoller quand je veux changer mon code aussi. Hop Hop Ils sont collés, et ça c'est mon code quand je le lis, voici ce qui se passe. Quand la touche espace est pressée, elle est à l'avant du plan, ça veut dire que le maquillage se met tout devant et il va passer au costume suivant. Et ben, bah on teste ça tout de suite. J'appuie. Mais ouais, c'est magnifique. Oh là là, les poils de nez de Fario, incroyable. Hop, hop, hop. Par contre, les poils de nez de Fario, ça me gêne un petit peu. Que vont dire les copains quand ils vont me voir comme ça Alors je peux aller dans Costume, cliquer sur Costume 2, prendre mes moustaches, et je peux les déplacer un petit peu. Hop là, je les sélectionne et je déplace les moustaches. Mais en fin de compte, Mario a double moustache on savait qu'il était incroyable, mais une nouvelle fois, nous surplombe. Donc voici notre petit code. On va rajouter notre option. Dans événement, je peux mettre quand la touche espace est pressée. Et là, je vais changer. Et je vais mettre le par exemple. Allez, je peux mettre ce que je veux. Je veux mettre C. On voilà, a touché pressé, mais pourquoi c'est pour couleur Vous allez voir, je vais dans Apparence et je vais mettre... Euh... Qu'est-ce qu'on va mettre Ajouter 25 à la couleur. À vous d'essayer les différentes fonctions. Il y a plein de choses à expérimenter, mais pour l'instant, on commence doucement. Donc, si j'appuie sur le C maintenant, voyons voir ce qui se passe. Oh, mais c'est magnifique Je peux choisir la couleur de mes moustaches Mamma mia C'est super Et si je change Mais oui, j'ai les yeux aussi qui changent de couleur. Mais comme ils sont un peu blancs, ils ne changent pas beaucoup de couleur. Oh là là là là là Mais on s'y si voix comme ça. Que vont dire mes copains Il faudrait pouvoir tout remettre à zéro. Ah mais ça c'est une bonne idée On va faire un code pour remettre à zéro. Je vais dans événement je vais prendre la touche, quand la touche est pressée, et je vais mettre un Z pour le zéro. Hop là, Z, quand Z est pressé, je vais dans l'apparence et on va annuler les effets graphiques. Alors, d'abord, j'appuie sur le Z, rien du tout, rien ne se passe. Je mets mon petit bloc, mais oui, les yeux sont de gros devenus tout blancs. On va essayer ses moustaches. Mais oui, les moustaches ont aussi leur couleur. Je vais quand même essayer d'une nouvelle fois. C pour couleur, oui. Z pour annuler. Mais oui, formidable, on est des vrais codeurs. On peut faire des trucs incroyables. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Amusez-vous, faites vos personnages les plus fous du monde. Créez d'autres costumes. Vous venez de découvrir. Scratch et la prochaine fois, peut-être je vous raconterai comment créer la bouche magique de Fario.